Euh, l'hyperlexie, c'est qu'un talent très intéressant, l'hyperlexie, c'est l'aptitude à apprendre à lire euh, rapidement, vite, euh, et, euh, et éventuellement sans aide adulte. Euh, on trouve de l'hyperlexie euh, chez beaucoup d'enfants, mais on trouve plus d'hyperlexie chez les personnes autistes. Euh, chez les personnes autistes dites de haut niveau, euh, c'est extrêmement fréquent, chez les personnes dites Asperger, c'est quasiment la règle. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi trouver de l'hyperlexie chez des enfants qui sont non verbaux. Et ça, c'est un grand mystère. C'est co comment est-ce qu'ils ont appris euh, à lire Et donc, euh, ça, c'est un mystère qui est euh, illustré. Alors, c'est juste le trailer. Hein, donc, ça va faire une euh, minute quarante-quatre euh, par une jeune femme que j'apprécie beaucoup. Je suis arrivé dans ce jeu de quilles comme un boulet de canon. Tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, une euphorie sensorielle sans limite. Je sais pas si tu te rends compte de la densité et de l'énigme dans ce que tu as écrit. Merci pour ce texte. Survoltage de tes neurones. T'as les flashs qui débloquent. Je vivais à côté de portes qui n'existaient pas, pour moi, dit pour personne, puisqu'elle ne pouvait rien exprimer. Chauffée à blanc, comme dans une boîte à musique. Ça fait combien d'années qu'elle écrit Les premiers textes sont apparus fin 2006. Voulons mal régler, fait de nous. Est le plus fou. En réalité, je suis télépathe et iconoclaste donc il n'y a pas besoin de te poser des questions, tu sais celle qu'on qu a en tête. On avait nous un besoin d'entendre, de, de savoir qui était Hélène dans son identité. Mais Hélène sait qui elle est. Tiré. Deux fois peut-être les a entendus, dit par des acteurs hein, au théâtre, quel effet ça fait oh. <rire> <rire> Et toi, comment tu dirais que tu as appris à lire et à écrire En jouant avec chacun des espaces secrets de... sous condition de cerveau. C'est un très bon documentaire, et euh... c'est elle qui se décrit comme étant très déficitaire. C'est le terme qu'elle utilise, et effectivement en termes d'autonomie. pardon. Ah oui, pardon, merci. Euh, en, en termes d'autonomie, il y a des choses qui sont difficiles d'accès pour elle, hein, ça c'est vrai. Euh, et on, on est en train de monter un projet de recherche euh, où ce que j'aimerais comprendre, et je ne peux pas le faire sans elle, donc c'est une collaboration, ce n'est pas une étude, euh, c'est d'essayer de saisir comment elle a eu accès à la lecture. Parce que si on, si on est capable de décrire le mécanisme, en fait, si on est capable de reconstituer le mécanisme, euh, du coup on peut essayer de le favoriser chez les autres enfants autistes non-verbaux, enfin non oraux, euh, Et si on peut leur donner l'accès à l'écrit, sachant qu'ils ont cette facilité, puisqu'il y a de l'hyperlexie déjà de base chez toutes les personnes autistes, euh, si on peut leur donner l'accès à l'écrit, trouver des méthodes qui leur permettent d'accéder à l'écrit plus facilement, la vie de tout le monde va être très profondément changée. Donc c'est un, un projet qui me tient beaucoup à cœur et typiquement, on ne peut pas le faire sans la perspective de la personne autiste elle-même.